Bonjour à tous, je m'appelle Quentin Rocher. Aujourd'hui, 31ème journal de cas. Et alors, euh, certains parmi les plus attentifs d'entre vous auront vu qu'il y avait euh, du changement sur ma table, puisque je viens de faire l'acquisition. Ou plutôt, je viens de recevoir, puisque j'ai commandé ça sur internet il y a un moment maintenant. Ces deux magnifiques pots à crayon. Alors, euh, vous ne les voyez peut-être pas parce que je passe les vidéos en noir et blanc mais ils sont dorés, et puis euh, ils brillent. Alors moi j'aime bien tout ce qui est euh, de la couleur de l'or et qui brille, c'est mon côté pi. Mais surtout ils sont en inox, en, en acier inoxydable, c'est-à-dire un, un alliage de fer, de chrome, environ 10%, et dont la, la composition en carbonique est, de, est inférieure à 1%. Ce qui est en fait un, un métal extrêmement robuste, mais surtout euh, extrêmement durable. Euh, il est sûr que cet objet euh, survivra en tant qu'entité physique Et il est même possible, même si je ne le souhaite pas, qu'il survive euh, à mon œuvre Et à la plupart des créations des gens euh, de notre époque Bon enfin bref, euh, j'aime beaucoup, euh, j vraiment beaucoup ce métal et Je pense que je vais en racheter d'autres D'ailleurs si certains veulent la référence euh, me contacter, puis euh, je la donnerai. J'ai commandé ça sur un site chinois euh, très célèbre, on va dire. Euh, J'en ai pris un pour mes crayons noirs et un deuxième pour euh, mes crayons gris. Alors, il y en a énormément, mais en fait, euh, ça s'use euh, extrêmement vite. Hein. J'en utilise euh, use un tous les deux jours, à peu près. Bon, alors, je vous montre quand même euh, ma page du jour. Euh, mais en fait, euh, elle n'est pas particulièrement intéressante, puisque euh, si vous n'avez pas l'histoire, et eh bien... Euh, vous ne pouvez pas la comprendre. Donc, euh, c'est en trois cases. On y voit simplement un homme très laid, qu'on a déjà vu dans des pages précédentes, euh, taxer une clope, ou plutôt euh, du feu, à euh, un adolescent euh, sur le trottoir d'en face. Et alors, euh, l'homme, trouvant euh, l'adolescent bizarre, est atteint d'une sorte de crise de paranoïa, voire de panique. Ils se mettent à transpirer. Alors, quand les, les personnages euh, sont en stress, mon euh, trait euh, ondule un petit peu. C'est comme ça que j'ai toujours fait. Je ne suis pas le seul à faire ça, donc je pense que c'est quelque chose de valable. C'est une manière de faire, euh, disons, euh, connue. Ça ajoute de, de l'agitation et de l'anxiété, on va dire, euh, au personnage. Bien, c'est tout pour aujourd'hui. Et puis, euh, je vous retrouve euh, demain. À plus tard.